beaucoup d'entre vous, je souffre de pathologie hémorroïdaire. Et pour combattre... <rire> Amis m'étrangeophiles et cinéphiles avertis, sachez que long étrange arrive sur grand écran. Amis m'étrangeophiles et cinéphiles avertis, sachez que long étrange arrive sur grand écran. Cédric, je t'informe que tu n'es pas synchro au niveau du labial. Et alors Amis métrangophiles et cinéphiles avertis, je remarque que toi aussi tu es des synchros et que tu t'exprimes avec ma voix. Et alors Et pour inaugurer ces séances trimestrielles, nous vous proposons un long métrage... poignant Dérangeant, grandiosement interprété et magnifiquement réalisé par Fabrice Duveltz avec Laurent Lucas, Lola Douénias. Alléluia. Alléluia! Méliès d'or 2014, le 29 janvier à Rennes, au Cinéville Colombier. À 20h15, au tarif unique de 6,50€. Et si la météo est clémente, cette séance vous sera proposée en présence de l'actrice principale du film, Lola Douéñas. Rendez-vous le 29 janvier 2016 à Rennes au Cinéville Colombier à 20h15 pour la projection du film Alléluia. Pour les infos sur long-étrange, il faut aller sur Com'étrange. Ouais, c'est drôle.